Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment tripé sur The Queen's Gambit sur Netflix. Et à la lumière de ça, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'achats de jeux d'échecs dernièrement. Et tout ça, ça m'a amené à poser une question euh, Depuis quand on joue aux échecs Comme la plupart des jeux de table et de dés, une part de légende est venue se greffer aux origines des échecs. Les différents jeux médiévaux, selon les on dit, viendraient d'ailleurs d'Orient, d'Asie, et parfois même seraient en lien direct avec la mythologie. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les échecs au Moyen Âge. La légende attache les échecs au prestige de l'Antiquité alors que Palamède, héros de l'Iliade, les aurait inventés pour divertir l'armée grecque au siège de Troie qui, comme on le sait, s'éternisait. Les hypothèses les plus crédibles attestent cependant que c'est de l'Orient que le jeu est originaire, la Chine et le Japon principalement, mais surtout de l'Inde, où on retrouve le chaturanga, ancêtre des échecs, qui aurait été inventé au VIe siècle pour distraire un prince tout en lui démontrant la faiblesse d'un souverain sans son entourage. Bien vite, il va se répandre en Perse et les Arabes l'adoptent vers le 9e siècle. Autour des années 800, le calife Harun al-Rachid, grand joueur, va même jusqu'à offrir à Charlemagne, à l'occasion de son couronnement, un jeu avec des pièces d'ivoire. Il est beau, hein? Toutefois, les échecs n'entrent en Europe continentale que deux siècles plus tard. Avec l'Islam, le jeu suit les conquêtes des hommes et se répand dans toute l'Afrique du Nord, avant de prendre pied en Espagne, au Portugal et en Sicile. En Espagne, la passion qu'on porte au jeu amène peu à peu à dépasser les frontières du califat et à s'établir durablement en pays chrétien. À partir des années 1100, les traces en Europe se multiplient, notamment grâce à l'archéologie, mais ce sont les légendes épiques et les romans courtois qui évoquent en premier les échecs. Entre le 11e et le 12e siècle, l'Église mène une offensive à la suite des synodes et des conciles visant à condamner le jeu au 13 siècle. Le jeu est alors une pratique courante des aristocrates et c'est sans doute pour ça que les condamnations religieuses cessent après le 12 siècle. Le jeu d'échecs fait alors partie de l'éducation courtoise et chevaleresque. Les miniatures représentant des joueurs explosent entre le 14e et le 15e siècle. On peut jouer sur n'importe quelle surface, plate, fixe ou portable. La forme de l'échiquier change en peu, surtout carré, avec quelques exemples rectangulaires. En revanche, quand le jeu arrive en Europe, il y a deux manières d'y jouer, avec ou sans dés. Les Arabes aimaient parfois se reposer entièrement sur le hasard des dés pour déterminer les déplacements. C'est cette pratique des dés, mais aussi avec elle, tout le jeu qui va aussitôt être condamné par l'Église invoquer le hasard revient à spéculer sur la providence divine. Afin de contourner les fondements de cet interdit, des aristocrates vont alors tout bonnement se débarrasser d'aider pour privilégier la réflexion et la stratégie. Le jeu d'échecs devient un jeu de guerre, un jeu qui permet d'affiner ses habiletés. On doit faire bouger les pièces pour empêcher le roi adverse de se déplacer et de le proclamer mat, soit mort. Pourtant, il ne suffit pas de se débarrasser des dés pour rendre le jeu acceptable. Ce dernier demeure, comme on dit à l'époque, un leg des infidèles. On va donc ici repenser le jeu, dont les références sont propres à la civilisation arabe, avec des pièces du nom de vizir ou d'éléphant afin de s'adapter à la société féodale chrétienne. Les pièces seront ainsi transformées et pensées en fonction d'une cour royale. Si le cavalier et le fantassin, le pion donc, sont des positions sociales référentielles dans la société chrétienne, le vizir devient alors la reine et l'éléphant prend le nom d'évêque ou de fou. Les pièces qui étaient alors rouges contre noires ou vertes deviennent noires et blanches à partir du XIIIe siècle. On assiste ainsi à la lente acculturation d'un jeu guerrier en jeu courtois, sans perdre pour autant sa fonction militaire. Il s'agit d'un combat féodal où les pions sont sacrifiés avant toute mise en échec. Le jeu ne demeure pas uniquement dans les cercles aristocratiques. Il descend en cascade et touche toutes les catégories sociales qui en font un remarquable outil d'apprentissage de la structure sociale. Chose certaine, les condamnations de l'Église ne font pas que s'éteindre. On renverse à ce point la conception du jeu qu'on va jusqu'à le moraliser. Le pape Innocent III, dans le traité « Innocente Moralité » au début du XIIIe siècle, résume alors la symbolique que l'on associe au jeu et à sa fonction éducative nouvelle. Et je cite le monde ressemble à l'échiquier quadrillé noir et blanc et ses deux couleurs symbolisant les conditions de vie et de mort, de bonté et de péché. Les figurines sont les hommes de ce monde qui ont une essence commune occupant les charges et les emplois et disposant des titres qui leur sont dévolus dans cette vie, réunis par une même destinée malgré leurs conditions respectives différentes. La maturité des échecs s'incarne ici dans les écrits du Dominicain Jacques de Sessol avec son Livre des mœurs et des hommes et des devoirs des nobles, ou Livre des échecs. La plus vieille édition imprimée est datée de 1473, alors qu'on date l'ouvrage du début du 14e siècle. La symbolique du jeu est ici poussée encore plus. L'échiquier représente la ville de Babylone et les 64 cases, chacune un quartier de la cité construite selon un plan quadrillé. Ces sols octroient à chaque pièce et à son mouvement sur l'échiquier une valeur symbolique représentative des nouveaux rapports sociaux qui s'établissent à la fin du Moyen Âge. Il attribue également des pouvoirs et des devoirs aux pièces dites « nobles », le couple royal, l'autorité suprême, les alphins, justice, les chevaliers, défense, et les rocs qui deviendront les tours, l'ordre public. Les pions vont également posséder tous une identité qui les attache à la cité que représente le plateau de l'échiquier, véritable ville avec ses murs d'enceinte, les bordures du plateau et ses quatre tours d'angle. On retrouve ainsi le premier pion qui est le paysan, puis le second qui est le forgeron, ensuite le charpentier, le notaire, le changeur, le médecin, l'aubergiste, le garde de la cité et le ribot. L'ouvrage, dont le succès ne se dément pas durant plus de deux siècles, devient le véritable best-seller de la fin de l'époque médiévale, avec plus de 220 manuscrits latins conservés et le double pour les traductions et les adaptations en langue vernaculaire. Les échecs s'imposent comme un jeu qui est un véritable miroir de la société, et ce n'est que le début de la longue histoire des échecs. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben dites-le, faites un commentaire en dessous de la vidéo, aimez la vidéo avec un pouce par en l'air, allez voir le site, le Patreon, suivez-moi sur Instagram, vous connaissez la rengaine. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye